Alors je vous refais un tuto exprès sur comment exploiter ce type de graphique pour déterminer la fréquence, la période puis la fréquence, à partir de l'enregistrement d'un signal périodique. Hein, on voit bien que c'est un signal périodique, j'ai un motif qui se répète une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc là, je vais mesurer trois périodes. Je diviserai par trois, c'est plus précis qu'en prendre une seule, euh, par rapport à la précision de ma règle. Et ensuite, à partir de la période, je pourrai obtenir la fréquence. Mais attention, je vais mesurer des centimètres et mon axe est les millisecondes donc il va falloir faire une correspondance entre les centimètres et les millisecondes c'est parti donc euh, je vais partir d'où en fait hein je pourrais partir du maximum mais je peux aussi lui dire par exemple je vais utiliser l'intersection de mon zéro hein, de ma ligne 0 avec cette grande montée donc ça veut dire que là c'est le début de ma période et là ça sera pile la fin le début de la suivante Etc. Etc. Donc j'ai repéré quatre points. Entre ces quatre points, ça me définit une, deux, trois périodes. Donc ici, je mesure précisément. Donc je place bien ma règle sur le zéro, l'intersection. et je vais voir ce que ça donne. Donc le zéro ici, on est bien et on est pile entre 17,3 et 17,4. Et bien, ça va nous faire du 17. On extrapole au maximum. Ça va nous faire du 17,35. Alors 17,35 cm, ça correspondrait à on a dit trois périodes hein, pour 3t. Je mets pas égal parce que attention euh, je ne mets pas égal parce que une période c'est une durée, c'est des millisecondes, c'est pas des centimètres. Donc la correspondance c'est quoi C'est 20 millisecondes correspondent à sur notre graphe, 20 millisecondes, c'est entre cette première, euh, cette première droite. Et cette deuxième droite, c'est droite pointillée, hein, c'est le, le zéro, le départ de notre enregistrement, et ici l'arrivée de notre enregistrement. Donc je mesure la distance que j'ai entre ça, et ça entre ces deux droites, hein, je vais me placer à l'intersection, c'est plus facile, et je vais avoir exactement 22,6, vous l'aviez déjà mesuré en TP, et j'ai ma correspondance, 20 millisecondes correspond à 22,6 cm. Hein, ici c'est ma distance sur le papier, et ici c'est ma durée, c'est mes... ma durée, donc en l'occurrence ma période euh, ma ou mes périodes là c'est trois périodes, donc si par exemple je prends mes 17,35 cm mes trois périodes, je peux calculer maintenant avec une simple règle de 3 combien ça va me donner la... 20 fois 17,35 millisecondes, je garde 4, 4... Je garde 4 chiffres significatifs, 1, 2, 3, 4, parce que c'était la précision de ma mesure de départ. Euh, voilà, donc 17,35 cm correspondent à 15,35 millisecondes. Ça, c'est 3t. Si 3t égale 15,35, 15,35 millisecondes, je vais avoir t égale, alors je prends directement la valeur de ma calculatrice, je divise par 3, 5,12 avec l'arrondi. Alors, 4 chiffres significatifs, je peux aller jusqu'à 5,118. 5,118 millisecondes, ça c'est ma période et mon inverse, c'est tout simplement mon, ma fréquence, pardon, tout simplement l'inverse de la période, je n'ai plus qu'à utiliser alors je vais diviser par mille pour avoir des secondes parce que là je suis en millisecondes donc ça c'est en, en secondes, et je prends l'inverse, fonction inverse ici, et j'obtiens 195,38, euh, donc 195,4 si j'arrondis à 4 chiffres significatifs, 195,4, 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs Hertz, hein, puisque cette fois-ci on est sur une fréquence. Voilà comment faire ce type d'exercice.